سوف غادي نبدا بواحد الافتتاحو في البدايه ان ارحب بكم وأتقدم إليكم اليكم بجزيل الشكر على تلبيه الدعوه والمشاركه معنا في هذا اللقاء التواصلي مع ممثلي وسائل الاعلام ونادي واحد احترام كبير لممثلي وسائل الاعلام حول التطورات التي عرفها قطاع الطاقي الوطني والتي طبعا حظيت في الاونه الاخيره بتتبع كبير على جميع المنصات و نطمح من خلال هذا اللقاء التواصلي مع المنابر الاعلاميه الوطنية تنوير الراي العام حول وضعيه الحاليه والمستجدات المستجدات المتعلقة بهذا القطاع الاستراتيجي والهام للاقتصاد الوطني فسأحاول من خلال هذه المداخله اولا تذكير بهداف ومحاور الاستراتيجية الطاقيه الوطنية وثانيا جرد أهم تحديات التي يواجهها هذا القطاع حاليا وتالتا المقاربة. نقدم لكم مقاربة جديدة لتسريع الانتقال الطاقي وتفعيل أهداف التنميه المستدامه لا سيما في قطاعات الكهرباء وقطاع النجاعة الطاقية وطبعا قطاع المحروقات اللي عرف واحد الاهتمام وحتى التبع الكبير فحضرات السيدات والساده كما تعلمون لقد اعتمدت بلادنا تحت قيادة رشيدة لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله استراتيجية طاقية تروم تحقيق أربعة الأهداف اولا تعميم الولوج إلى الطاقة بأسعار تنافسية ثانيا تأمين الإمدادات الطاقية للتزاود بالطاقة ثالثا الحفاظ على البيئة ورابعا تحكم في الطلب فاستراتيجيك تتمحور على خمسة توجهات توجه أول مهم جدا هو تطوير باقه طاقيه متنوعة واعتماد خيارات تكنولوجية موثوقة وأهم من ذلك تنافسية ثانياً جعل النجاعه الطاقية اولويه وطنية ثالثاً تعزيز الاندماج الجهوي عبر تطوير الروابط الطاقية سمعتوني بما فيه كفاية في هذا الصدد رابعاً اعتماد وتنزيل مبادئ التنميه المستدامه أطلقنا البارح للاسوغوند فاز للاستراتيجية الوطنية التنمية المستدامة وخامسا تعبئة الموارد الطاقية عبر النمو المتصاعد للطاقات المتجددة نعاود رقم خمسة لأن حتى هو مهم جدا تعبئة الموارد الطاقية الوطنية عبر النمو المتصاعد للطاقات المتجددة فلا يمكن أن نستمر في المصار اللي كنا عليه في السنوات الماضية فالجديد بالذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله كان أعطى تعليمات دياله السامية لرفع الطموحات للمملكة لتفوق حصة الطاقات المتجدده في القدرة الكهربائية الإجمالية المنشأة ب 52% في أفق 2030 فعرف الاستيلاح ببلادنا تطور ملحوظ خلال العشرية الأخيرة فانتقل تقريبا من 15 إلى 20 مليون طن مقابل بترول ما بين سنة 2009 و2020 فهذا كيستجل هذا الارتفاع 33% معدل سنوي على العشرات السنوات الماضية لكي تكون محدد المعدل السنوي تقريبا أقل من 3% فهاد المعدل السنوي هو أقل من المعدل السنوي اللي كان, اللي كان عندنا في استهلاك الطاقة ما بين 2000 و2010 فهذا راجع طبعا ومرتبط بطريقة مباشرة بالديناميكية الاقتصادية والديناميكية الاجتماعية اللي عرفتها بلادنا خلال هاد الفترة للأفين وعشرة والفين واثنين وعشرين وباقة الطاقية حتى يعرفت واحد تحول ملموس فانخفضت حصة المواد البترولية بـ 60% من 60% إلى أقل من 50% بين السنتين 2009 و2020 ونهار الأربعة كما تعرفوا قدمش البرلمان آخر المعطيات في سنة 2021 و2022 لأنه كان فيه نقص في الغاز الطبيعي فالحصة ديال الفحم حجري والغازوال والفيول طلعت فحضرات السيدات والسادة يعرفوا القطاع الطاقي على المستوى الدولي تحولات وتقلبات مستمرة ودي السامر فهذه أدت إلى إفراز سبعة للتحديات جديدة بالنسبة لبلادنا. أهمها عندك أولا تأمين تزويد البلاد بكل المواد الطاقية التي نستهلكها في سياق دولي متقلب وهذا يؤثر بشكل مباشر على توفير المواد الطاقية وعلى أسعارها ثانيا ضمان الولوج للطاقة لوحدة طاقية مو سدامة مو سدامة ب definitions بال وبأسعار تنافسية وتنحد تعلق تنافسية للأسعار لكل المواطنين وكل فاعلين اقتصاديين وكل فاعلين اجتماعيين بكل أنحاء المملكة ثالثا تحدي ثالث هو تطوير الشبكة الكهربائية وسائل اللي هي مرنة وسائل الإنتاج للتخزين لمواكبة النمو المتصاعد للطاقات المتجددة في المنظومه الكهربائية الوطنية تحدي الرابع هذا ماشي تحدي هذه فرصة تعزيز النجاعة الطاقية واعتماد تكنولوجيات موثوقه في النجاعه الطاقية خامسا تطوير واحد نسيج صناعي هو محلي ودعم القدرات الوطنية في مجال البحث والتكوين وغادي نحط بزاف على التكوين ثالثا التطوير المستمر للإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي بتلاتة بهم بجملة لمواكبة التحول السريع الذي يعرفه القطاع والاستجابة لمتطلبات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين فما قدروش نصلحو الإطار التشريعي بدون أنصلحو الإطار التنظيمي وبدون أنصلحو الإطار المؤسساتي فتشقول شيء أقل من أقل من سنة وأخيراً النا طبعاً تقوية الجاذبية لاستثمارات وتنافسية للاقتصاد الوطني عبر تحزيز تعزيز الحكمة تعزيز الشفافية وتبسيط المساطر الإدارية في كل قطاعات بما فيها قطاع ديال الطاقه وتحسين مناخ الاعمال بصفه عامه ف السيدات والساده هاد السبعه ديال التحديات اللي عطيتكم الرفع ديالها كيستلزم أولا تكتيف جهود ديال كل فاعلين العموميين والخواص بواحد الانسجام اللي ما عرفناهش هاد العشر سنوات اللي فاتت ولكن انسيجام لا بد منه فلهذا الغرض تم اعتماد مقاربة جديدة لتسريع الانتقال الطاقي وتفعيل أهداف التنمية المستدامة تماشيا مع توصيات نموذج تنموي الجديد وغيرت تنزيل هذا المقاربة على ثلاثة المحاور تقريبا اولا مواصلة تنمية طاقات المتجددة والطاقات النظيفة والنجاع الطاقية مع اعتماد سياسه جديده لتطوير سوق الغاز الطبيعي في البلاد لتوفير المرونه اللي درت عليها المرونة اللازمه للمنظومه الكهربائيه وسيمكن ذلك من أولا تخفيض الكربون ولكن ثانيا تخفيض التكلفه وتحسين القدره التنافسيه والقدره الشرائية الركيزه الثانيه هي تسريع وتيره الاصلاحات لتعزيز الحكامه الجديده وإعادة هيكلة قطاع التوزيع توزيع في الكهرباء وتوزيع في المحروقات في توزيع ديال المواد الطاقية كلها الركيزة الثالثة هي تعزيز التعاون الجهوي في مجال الانتقال الطاقي والأمن الطاقي وخاصة عبر تقوية الروابط الكهربائية والغازية والطاقيه بشكل عام فحضرات سيدات والساده أنا بقطاع الكهرباء فيما يخص قطاع الكهرباء كما كم كتعرفو راح تسوه الأرقام اللي عانتيكم القدرة الكهربائية المنشأة انتقلت من 6127 آلاف ميجاوات في 2009 الى إلى ميجاوات في آخر 2021 ففي مجال الطاقة المتجددة عندنا من غير 60 مشروع اللي كانوا أعطونا 4 جيجاوات ديال القدرة المنشأة عندنا تسعة مشروع اليوم على قدرة التطوير او الانجاز وهي عنده محت القدرة الاجمالية ديال 4.5 جيجاوات وهاتش ماشي كافي تسعده 50 مشروع سنحاول نصرعهم ولكن ماشي كافيين فموازة مع تطوير ديال القدرات ديال الانتاج ديال الكهرباء بما فيها الطاقة المتجددة تمت مواصلة الجهود لتقوية شبكات الانتاج والنقل والتوزيع تم إنجاز قريباً 3,800 كيلومتر إضافية من خطوط النقل الكهربائية خلال هذه الفترة ديال بعد السنوات الفاتية كات عنا واحد تكلفة إجمالية ديال تقريباً 14 مليار درهم ليصل الطول إجمالي لشبكة النقل الكهربائي مع أواخر 2021 828 ألف كيلومتر و 352 وفي المجال القراوي كيفما كتعرفوه تمت كهربات 10.750 دوار بالشبكة الكهربائية الوطنية باستثمار يفوق 8 مليار درهم لتصل نسبة الكهرباء القروية إلى 79.83% سنة 2021 وكيف ما قلت من قبل احنا تحاولون نعطي واحد انطلاق لهذا 0.9% اللي بقيت بطرق غير تقليدية بدون اللجوء إلى الشبكة الكهربائية الوطنية بطرق اللي هدرت عليهم في البرلمان و عليهم في, في, في, في اجتماعات اخرى البرق 2.0 و الى مينيغري دي تتا ففي اطار هاد المقاربة الجديدة تم اتخاذ مجموعة من التدابير لتسريع بعض البرامج ما غاندرش على القاعد التدابير اللي درنا في هاد الساعة الشهور الماضية ولكن اولا عملنا على تطوير برنامج لتزويد المناطق الصناعية في الإطار اللي عندنا بطاقة كهربائية من مصادر متجددة بهدف تعزيز تنافسية للصناعة الوطنية والإنتاج النظيف هو خالي من الكربون تم التوقيع الوحدة الاتفاقية لتنفيذ هالورش وتم الترخيص لأول مشروع يهوم تزويد مجموعة من الصناعيين في مدينة الصناعية القنطرة بالطاقة الكهربائية بمصدر متجدد قدره خمسين ميجاوات وتوجد مشا... مشاريع أخرى في مستر مستر الترخيص لأنه ل... طلب الطلب اللي بلناه هو أكثر سيفوق هذا الطلب ديال تمنيات جيجاواتور الساعة إحنا غنحاولون فعله أكثر هاد المشاريع ثانيا تجهيز محطات تحلية ديال المياه لبمرمجة بوحدات لإنتاج الطاقة المتجددة كيف ما كتعرفو تم الترخيص لأول مشروع ريحي بمنطقة الداخلة بقدرة 40 ميجاوات غيغط الحجيه ديال حوالي هكتار من الاراضي الزراعيه في المنطقه ولكن الاشغال الجاريه بالنسبة لمحطة أخرى منها المحطه التحليه ديال المياه بدار البيضاء بقدره انتاجيه تناهز 300 مليون متر مكعب في السنة الاجراء الثالث اللي غادي نذكر اليوم ما غنذكرش قلت لكم كاع هو الاعلان عن نتائج طلبات العروض لانجاز مشاريع الطاقه الشمسيه الفوتو من طرف الخواص بعدة مواقع بين المملكة اللي كتراكم للوحدة القدرة الإجمالية تكتب 400 ميجاوات ما أريد أن أخبركم على المشاريع الخراب، الميدلز، الحالة النضررة، وإتدار فتم كذلك اتخاذ بعض التدابير في مجال ناجعة الطاقية تم مشروع في إعداد برنامجين للتأهيل الطاقي للمؤسسات التعليمية والبناية التابعة لوزارة العدل هو هذا البرنامج اللي أنا كنسميه برك 2.0 وكذا الشروع في تطوير نظام القياس والتتبع والتحقق اللي هو الـAMRVL لقطاع النجاعة الطاقية وسيمكن من تتبع المؤشرات والاهداف المسطرة في مجال النجاعة الطاقية ونكمله الكهرباء القراوية كما تم برسم قانون ماليد سنة 2022 إعفاء المنتجات والمواد الداخلة في صنع الألواح الشمسية من الضرائب على القيمة المضافة و. راه في واحد التضخم ماشي غير في المحروقات ماشي غير في الأسعار ديال المواد ديال اللي كتدخل في التخزين كاين واحد في السوق الدولي حتى في الالواح الشمسيه وفي لي كومبوزون ديال لي لي انرجي رينوفابل كاين واحد التضخم الوكاله الدوليه على واحد 10.10 و 15% في هذه في هاد المركبات ولكن احنا ملي مع لي لي ديفلوبر هما تيهضروا على اكثر من داكشي تيهضروا على 20 حتى في ديال التضخم في هذا في هاد لي ولكن احنا درف واحد لابوزيسيون ديال تنحاولوا نقسم ضد داك التضخم لان السوق المغربي هو سوق اللي هو تري امبورطون لهاد لهاد التكنولوجيا ديال لي زانيرجي نوفيل لي زانيرجي رينوفابل فا واحد الكلمه على النظام الجانب التشريعي والتنظيمي هذه نقطة مهمة لأنه كيف ما كتعرفوا هاد الجانب حضياء من طرف هاد الوزارة وهاد الحكومة وحد أهمية فائقة وحد أهمية لازمة اللي كان بشن بشن نحيله شوية ديال جلوب صن مستول مصتر فتمت مناقشة أولا مشروع القانون 4019 للتغيير وتتميم ديال القانون رقم تلتاعش صفر تسعون قانون مهم اللي كتعلق بالطاقة المتجددة بالبرلمان وإحارة مشروع القانون رقم 82 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لمناقشته مع اللجنة المختصة في البرلمان كما تم تعزيز دور الهيئة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء بنشر مدونة الشبكة الكهربائية الوطنية وتتبع عماية الفصل المحاسباتي ركما شفتوها في يوم 25 يناير من اللي هدرنا عليها في البرلمان لأنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في المجال التنظيمي تم نشر القرار المتعلق بتحديد مسار الأضريفة لحقن اطناقات المتجددة في شبكة الجهد المتوسط وكذا انهاء المشاورات المتعلقة بقرار تحديد مناطق استقبال مشاريع الطاقة الشمسية هذه الإصلاحات ستساعد على تبسيط المساطر وتعزيز الشفافية وتطوير الانتاج مركز ونسيج مقاولاتي وصناعي محلي بلا تجي الاصلاح اللي هو اكثر فعالية فهد في, في اواخر سنة 2022 بداية سنة 2023 فحضرات السيدات والسادة فيما يتعلق بقطاع المحروقات فقد بلغ الاستهالك الوطني لمواد البترولية سنة 2021 تقريبا. 11 مليون طن الغاز وغاز البوطان 80% من هذا 11 مليون طن الغاز وغاز البوطان فتجدر الإشارة إلى أنه يتم تزويد السوق الوطنية عن طريق الاستيراد عبر مختلف موانئ المملكة حيث تبلغ القدرة الإجمالية للتخزين حوالي 1.6 مليون طن أي ما يمثل 52 يوم دي الوطني الإجمالي تعطيكم الاستيلاك الوطني الإجمالي تعطيكم كل شيء انفراك ماشي بار بخودو ففي إطار السياسة الوطنية الطموحة لرفع من مستوى المخزون الاحتياطي وتأمين حاجيات السوق الوطنية من المواد البترولية تعمل الوزارة على حث الفاعلين الخواص ومواكبتهم لإنجاز قدرة إجمالية إضافية للتخزين تصل إلى 98 ألف طن 98 ألف متر مكعب باستثمار يناهز 3 مليار جدرهم مع تم سنة 2023 وذلك طبعا من أجل رفع من المخزون الاحتياطي الوطني ليصل إلى المستوى المحدد بالقانون قدرون تكلموا على هذا المستوى المحدد بالقانون ديستينيوم من مبيعات الشركات البترولية بالسوق الوطنية وتفعيل لتعليمات الملكية السامية بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من سنة الشريعية الأولى والمتعلقة بضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون استراتيجي للمواد الأساسية تعمل هذه الوزارة مع الحكومة على إرساء نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف الحفاظ على الأمن الطاقي للمملكة فيما يخص توزيع دي المواد البترولية فقد تم ما بين سنة 2016 و 2021 ولوج تسعة شركات جديدة لقطاع توزيع المحروقات مما ساهم في الرفع من معدل متوسط إحداث حتى المحطات دي الخدمة من 50 إلى 170 محطة في السنة قبل 2016 كنا عندنا 50 محطة الخدمات في السنة بتسن الواحد لغيت مديال 170 محطة في السنة، فبلغت شبكة محطات الوقود في المغرب حوالي 3000 محطات على السعيد الوطني. يددس المعدل بالنسبة ما، بخليكم دروا المعدل جلكم. وكما تعلمون فإن المغرب دولة غير منتجة للبترول بما يجعلها تستورد كل الاحتياجات ديولها من المحروقات من الخارج، فبالتالي تخضع بشكل مباشر لتقلبات السوق العالمية وخاصة أسعار البترول التي عرفت في الأولية الأخيرة أقوى ارتفاع لها منذ 2015 إذ تجاوز خام البرنت 127 دولار لبيرمين يوم 8 مارس 2022 واليوم في الصباح كان في لندن تقريبا 112 دولار لبرانت فهذا الزيادة اللي عرفها العالم في, في, في البترول وفي المحروقات اللي هي مشتقة من البترول تعزى لعدة أسباب غير السبب واحد لعدة أسباب أولا وحد الضغط اللي هو حاصل على سلسلة الإنتاج والتوزيع اللي بدات مع جائحة كورونا ارتفاع أسعار النقل البحري ارتفاع نسبة التضخم في الأسواق اللي هي مهمة في قطاع المحروقات وقطاع النفط بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية تضخم هذي يومين علنوا إلى 8.5% دل التضخم أوروبا 7.5% ما بين مارس 2021 ومارس 2022 طبعا تداعيات دل الحرب الروسيا الأوكرانية و. افتراكم ديال السنوات الماضية لينخفاض بنسبة أكثر من 30% ديالستثمارات في السلسلة القبلية فعلوة على الضرفية الحالية اللي يعرفوها قطاع الطاقة اللي هي ضرفية فريد من نوعها في, في الخمسين سنة الماضية القطاع المحروقات يعرفو ثلاثة إشكالية هيكلية تساهم في تدبدب الاسواق الدوليه اولا في العرض كيف قلنا انخفاض الاستثمارات ما بين 2015 و 2022 وهذا انخفاض في الاستثمارات جاء بعد ثلاث الازمات اللي عرفها دي قطاع دي البترول والغاز في 20 سنه الماضيه الاشكال الثاني هو في الطلب إحنا العالم دي العالم خرجات تخرج تحاول تخرج من جائحة كورونا السوق ديال الصين مغلقة في واحد الأزمة اقتصادية ومالية اللي كت تعطيه على الطلب على على وعلى البترول وأخيراً في تركيبة الأسعار لأنو تركيبة الأسعار على المستوى الدولي وأوراق تداول حتى هي تعطي واحد كان واحد لغول دي الاسبيكوليسيون لتيكون اللي لابد دا تنعيشوا معاه فللتخفيف من أطار هذه الضرفية والأحد من تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين والتنافسية الاقتصاد الوطني فقد واصلت الحكومة دعم لغاز البوطان ارتفعت كيف ما تعرفوا اعتمادات صندوق المقاسة بنسبات أكثر من 28% مقارنة مع السنة الماضية خلال الشهر الحالي الشهر رمضان المبارك يتم دعم قنينة غاز البطان من فئة 12 12 كيلو بحوالي 116 درهم وتقريبا 30 درهم بالنسبة للقنينة ديال 3 كيلو بالإضافة إلى ذلك كيفما كتعرفوا لم تعرف أسعار الكهرباء أي ارتفاع رغم رغم الارتفاع التاريخي الذي عرفته أسعار كيف ما قلت لكم في الاول 80% ديال الكهرباء ديالنا الفحم الحجري والفيول والغازوال فهاد الثلاث المواد اليوم 80% ديال إنتاج الكهرباء ديالنا فمن المرتقب ان تعرف مشتريات الطاقة والمحروقات واحد زيادة اللي اعلن عليها المدير العام ديال المكتب الوطني للكهرباء والماء يوم الأربعة في البرلمان فناجم عليها واحد الارتفاع ديال الأسعار ناجمة من ارتفاع الأسعار الحاليه على المستوى الدولي. ونحن نجد أسعار الكهرباء لا تحرك. فأطلقت الحكومة في شهر مارس الماضي عملية تقديم الدعم الاستثنائي لمهني قطاع النقل الطرقي كتستهدف فئات مهنية مختلفة. وسيخصص لنحو 180 ألف عربة. هالشي كل جاي من دعم اللي كيدار بشكل في الاقتنائي لبعض الفئات اللي تضرات بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من ارتفاع الأسعار الحالية وبادرت الحكومة بتنويع مصادر الطاقية كيفما تتعرفوه من خلال اللجوء إلى الغاز الطبيعي كمصدر طاقي هام ومهم وستراتيجي الذي سيمكن من تخفيف تأثير التقلبات بالإضافة إلى تطوير استعماله تطوير استعمال الطاقة الشمسية للري في المجال القروي. موازنة مع ذلك لتصدي لهذه التقلبات مستقبلا لتصدي لهذه التقلبات مستقبلا وبطريقة استباقية وبمنهجية محكمة فهذه الوزارة مع الحكومة منكبة على إعداد الآليات اللازمة لتعزيز الصمود لغيزيليانس في مواجهة هذه الأزمات ومثل هذه الأزمات في المستقبل هذه الآليات مستمدة من تجارب دولية ومن تجارب مغربية وتوصيات للمنظمات المختصة في على الصعيد الدولي وعلى الصعيد المغربي فعنا أولا اعتماد, اعتماد مخطط إصلاحي شامل للاقتصاد والدعم الاجتماعي دو أهداف واضحة على المدى الطويل اخذنا من العين الاعتبار تأثير هاد الإصلاحات الإصلاحات اللي التعملات في السنوات الأخيرة نحاول نحطوها في واحد مخطط الإصلاح اللي هو الشامل للاقتصاد والدعم الاجتماعي باش ناخدو بعين الاعتبار كل تأثيرات اللي هي مباشرة وغير مباشرة ديال هاد الإصلاحات واعتماد مقاربة تشاركية ثانياً النهج وستراتيجية للتواصل واسعة تعتمد أساسياً على الشفافيه في المعطيات ثالثاً اعتماد برامج النجاعة الطاقية من أجل ترشيد الاستهلاك رابعاً توجيه الدعم للفئات المستحقة والأنشطة الاقتصادية الهشة خامسا ترسيخ دور المؤسسات المعنية من أجل تكريس شروط المنافسة الشريفة في هذا القطاع فعلاوة على ذلك فإن هذه الوزارة تعمل على إحداث كما تعلمون وحد المجلس للأمن الطاقي مع الحكومة والذي سيتولى بالأساس أولا تتبع الدقيق. والخاص لوضع القطاع الطاقي الوطني واتخاذ الإجراءات بكل حكامة الإجراءات لمواجهة أزمات مماثلة وكذا تحديد المواد المعنية بالمخزون الاستراتيجي المخزون الاستراتيجي لا يوجد الاستراتيجي والتدابير الذي يجب وضعها لضمان سيادة طاقيه لهذا البلاد أحسلكم حضرات السيدات والساده أهم تطورات والإكرهات والإجراءات التي تم اطلاقها راجعين من الله أن يوفقنا ويوفق الجميع لما فيه خير لوطننا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والآن أنا متسعدة لفتح باب النقاش والإجابة على أسئلتكم سؤال ثور و بعدها كان انبوب الغاز المغاربي ما بيه مازال بعيد حاليا المشروع اللي بيه انتم على رصيد حول الغاز اللي ربما صار يمكن نديروا اي مشروع تاع الغاز اللي انتم عليكم هذه ولا لعبت لحد الان اين وصل هذا الشيء ثانياً وسامعنا على أن كنتم مؤخراً عن الاكتشافات الأخيرة لأن الغاز في الشمال لا هي غير كافية ولا تسمح لإعطاق المحرق واحد الوطنومي فيما يخص هذه الوطنومات شكراً أولاً متعلق بسرحة في اجتماع الإجنة الغرمانية في 2004 بأن هوامش بيع المحروقات سلبية كما شاف الكلام ديالكم بالدق قلتم بانه ما يمكنش نقول لكم كل يدير كيدير فونت البيع بالخساره في بالخسارات واحد 100 غاتمنى حنايا مثل ما الا كان السؤال الثاني في مؤتمر حول الطاقه الشهر الماضي تساءل على المريض غيدخل السوق الدوليه ديال الغاز الطبيعي المسال وتشوف ابريد في ابريد غنعرفوا التفاصيل ديال العقود اللي يعني أبرمها المغرب في هذا الموضوع مع من شكون شكون الجهات اللي غنستوردوا منها حول القيمة. Pour atteindre les objectifs des 60, 000, 60 jours en stock de sécurité, le gouvernement compte euh, accompagner les opérateurs avec 3 milliards de dirhams. Concrètement, comment... hier C'était 2 milliards aujourd'hui, c'est ça D'accord. Donc on voudrait savoir un peu concrètement... Euh... Comment ça va se décliner cette situation euh, Autre question, le Maroc avait la possibilité d'utiliser les réservoirs de la Samir pour le stock du pétrole, ce qui n'a pas été fait après une année, ce qui a fait que le, le, le tribunal du commerce avait annulé le, la décision. Est-ce qu'aujourd'hui, vous comptez réouvrir cette voie pour euh, augmenter le stock du Maroc Troisième question, c'est par rapport aux stations-service. Les opérateurs aujourd'hui, ils. ils il menace de grève générale, il déploie plusieurs euh, difficultés, notamment en raison de cette hausse, mais aussi que le fait que le ministère de tutelle ferme la porte du dialogue. Donc euh, une précision par rapport à ça. Une dernière question, euh, le Maroc a fait le choix d'apporter de, de, de, de, une subvention au, au secteur routier pour faire face à cette hausse. Pourquoi il n'a pas... Euh, comment dire, Comment il n'a pas utilisé l'article 2 de la loi sur la libre concurrence pour limiter ou fixer un peu les prix plafonner les prix au moins pour 6 mois. Merci. Je parle de l'efficacité énergétique. Il y a un grand projet qui a été lancé pour le bâtiment, qu'on justement. juste au que des promoteurs immobiliers aujourd'hui travaillent sur cette efficacité énergétique pour économiser l'énergie, également le transport. Ma deuxième, question. Ma, deuxième. Ma deuxième question, je parle, est-ce qu'on peut en parler de la sécurité énergétique ou de la souveraineté énergétique Est-ce qu'on a la possibilité de parler de souveraineté énergétique Troisième question, l'autoproduction. L'autoproduction pour le secteur privé, quand on était justement des entreprises, est-ce qu'elles peuvent aujourd'hui produire justement l'énergie et qu'on était donc de l'excès qu'on doit faire sur le réseau. Est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui pour les entreprises de produire de procéder à l'autoproduction L'autoproduction, d'accord Et qu'on était justement de l'excès sur le réseau. Euh, أو لأن ديال الفلوجة بيئة سادية هذا بتيجي لأنه يعني للشغل لسامير ما عاد يشيل تطلع لتسعة. بغينا تفصل أكثر في هاد في النقطة عدما أنه اقتناء ديال النفط خال على سوق الدولية دائما تكون أقل تكلفة من النفط المكرر عدم جيا جيا تانية قيمة المضافة ديال النفط المكرر على المشتقات اللي كن خرجوا منه غريب عندها قيمة مضافة. علما أن مثلاً عتقن ماذا وله بالنسبة إزف إزف حالياً ما غير كاستوله اللي قتله سامي دام كان ستة. كذلك بالنسبة لإغلاق زاميير كن أطلع له لوجراء ونقول العائلة ديلا سواءاً في <تصفيق> المخاطر اللي تندوق تتعال الحال أو غير الاجتماع يجي لكن المنتج التجاري الحالي أنتم شو بتقدمون قرض بالكيا كتفري لماذا بإضافة إلى شركة مونا ولا أطرية لها وشيء خير لا لا اسمحيلي هذي فرصة فرصة أو فيلو كان شكر الوزارة على هذه المناصرة، وانتبهت بعدش شو شو وقع ف ف مناسبت أخرى. يعني إيش نرجعه على كل اللي واش الوزارة ديال الطاقة حرمت مخالفات حق الموزعين من سبل اللي متزموش ب ب ب يعني ب من خشون القانون. ثم عدنا لفيض الصناعي كده تعتبر مهم في إنتاج الكهرباء. لا وجهنا له سامين خناه يخفض من كربة. هذا بالنسبة له ثاني. عن جيل طاقة متجددة. بغينا نعرفه واحد هو خلال ديالها اللي لا عدنا على أنها ست سنين ما ما نجاوب على دفتر من نعطيكم مثال لمشروع تركي الناس بعد ثم سؤال اخير باش ما عليكم مش مستوى دي اللي شفنا سؤال اخر المستوى ديال في الشبكه الوطنيه والنسبه ديال قطاع في هذا Certains experts du marché nous disent qu'aujourd'hui, il y a une grande difficulté d'approvisionnement au niveau international. Heureusement, certains opérateurs marocains, ils ont sécurisé à travers des contrats et on a peut-être une visibilité jusqu'à juin ou juillet. J'aimerais savoir qu'est-ce qui est fait pour s'assurer de l'approvisionnement du marché au-delà de cette date, ça sur le volet de l'approvisionnement. Par rapport aux prix aussi, aujourd'hui, les prix continuent d'augmenter en sachant que la question a été posée au moment de la discussion de, du projet de loi de finances. Et il était question à ce moment-là, je me rappelle de Mme la ministre des Finances, qui avait dit que si euh, les prix euh, continuaient d'augmenter, il y avait la possibilité peut-être d'utiliser du hedging pour s'assurer de la stabilité des prix au niveau national, que ce soit pour le gaz butane ou pour, la, euh, pour les hydrocarbures. Ça n'a pas été fait et les, les prix ont continué à augmenter. Bon, pour le gaz butane, il y a la caisse de compensation qui permet d'atténuer ça. Mais pour les prix euh, des carburants, aujourd'hui, c'est la réalité des prix pour, pour, les, pour les citoyens. Il y a une initiative pour les transporteurs, mais qu'en est-il du citoyen Est-ce qu'il y a des mesures qui vont éventuellement être enclenchées Peut-être, justement, comme a dit ma collègue, à travers euh, la loi sur euh, les prix et la concurrence, ou peut-être en activant le levier de la tique pour euh, atténuer... Euh, euh, l'impact sur, euh, sur le consommateur. Ça, sur le volet de, de, des hydrocarbures, euh, pour le volet de la stratégie, euh, aujourd'hui, gazière du Maroc, on aimerait avoir une visibilité globale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein d'annonces, justement on dit qu'on va se lancer sur le marché international du, du gaz naturel, il y a le, plan, il y a le terminal gazier, qui, euh, on voit qu'il y a des appels d'offres, on voit qu'il y a des choses qui se font, mais on n'a pas de visibilité concrète sur ce qu'on veut faire, d'où est-ce qu'on va s'approvisionner, euh, le code gazier, euh, où est-ce qu'il en est. Donc on aimerait bien avoir une vision claire de ce que c'est la stratégie marocaine en termes de gaz. Euh, dernier point... Euh, peut-être avant-dernier point, c'est la situation de l'O.N.E. aujourd'hui. Euh, L'Office, euh, comme dans la présentation qui a été faite au Parlement, on voit bien que sans intervention de l'État, euh, il, il va terminer 2022 avec un déficit euh, colossal de 24 milliards de dirhams. Est-ce qu'il y a volonté ou euh, est-ce qu'il y a des projets d'intervention de l'État, un nouveau contrat programme peut-être pour sauver euh, les finances de, de l'Office Peut-être aussi dans le cadre de la transformation, de la réforme qui est faite dans le cadre de, de, de, de l'Office national de l'eau et de l'électricité. Et dernière question, c'est l'accès de la moyenne, moyenne tension, l'ouverture de la moyenne tension aux énergies renouvelables. C'est quelque chose qui bloque aujourd'hui en sachant que nous nous acheminons vers une taxe carbone qui va, au niveau de l'Union européenne, qui va s'appliquer tra... dès 2023... Et les usines aujourd'hui marocaines ou tous les opérateurs marocains qui travaillent avec la moyenne tension n'ont pas la possibilité d'accéder à une énergie renouvelable pour pouvoir justement se décarboner rapidement et facilement. Qu'est-ce qui est fait sur ce volet Merci. Sur une question qui étaient déjà posée, justement j'insiste sur une question sur les quantités du gaz que vous avez importé de l'Espagne. Et quel usage va se faire du gazoduc Maghreb-Europe vous avez eu des entretiens dernièrement avec votre homologue, la ministre de l'Energie espagnole. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu de détails sur cet entretien Ben, on va commencer par la Samir, puisqu'il y a eu quelques questions là-dessus, comme ça on en parle. Quand je vous remercie sur la Samir, je vous remercie sur le rapporteur, surtout sur le Sahafi de l'Omq, je vous remercie sur le rapporteur de la وفي الخارج طبعا ولكن لازم نذكر بعض التواريخ اللي هما مهمين في تاريخ ديال لاسامير فالمحكمة التجارية ديال الدار البيضاء أصدرت بواحد الحكم في 21 ماس 2016 بالتصفية القضائية لشركة لاسامير مع استمرار نشاط الشركات تحت إشراف السنديك وقاضي منتدب والحكم اللي ايدته محكمة الاستئناف التجارية بالضر البضاء بتاريخ 1 يونيو 2016 بتاريخ 30 يناير 2017 اصدر السيد القاضي المنتدب بامرا قضائيا بتفويت اصول الشركة بما فيها الوحدات الإنتاجية مع الاذن السنديك بتلقي عروض الاقتناء وفق الشروط التي حدثتها لمحكمة بتاريخ 14 مارس 2018 تقدمت مجموعه كورال المستثمر باعتبارها المساهم الرئيسي في شركة سمير بطلب امام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن المعروف اختصارا بسيردي في مواجهه الحكومه المغربيه من اجل تعويضها عن الاضرار التي لحقتها نتيجه توقف نشاط شركة سمير تم تشكيل الهيئه التحكيميه التي ستتولى الفصل في النزاع ويتولى حاليا مكتب المحامات المعين من طرف الحكومة المغربية بالدفاع عن مصالح المملكة في التربونال سيردي فبخصوص قضية مسافة لسامير تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تعمل للتفعيل ما تراه مناسبا مع مراعاة جوش الحويش أولا مصالح العاملين والعاملات في شركة لسامير تقريبا 600 في أول مارس 2022 كانوا 600 ديال العاملين والعاملات في لسامير مصالح الدولة المغربية ومصالح الإيكو سيستام اللي كان دار في لسامير المديانة المحمدية il أح Par contre, أه... أه... une autre question le français à ce niveau. La réflexion, nous sommes en train de la mener au niveau technique, au niveau économique. Bien sûr, malgré les deux dossiers qui sont devant les tribunaux marocains et internationaux. Je ne veux pas donner de chiffres sur la valorisation de l'actif industriel, le niveau de maintenance qu'on a besoin d'injecter, etc., etc. Je veux juste vous rappeler que N'Hallarbef la Parlement, un des auteurs du rapport, s'est dissocié du rapport. Bon, il faut poser la question aux auteurs de certains rapports. Donc elle a tout ça pour dire que ce ministère, dans le cas de ce gouvernement, prend en compte tous, tous les aspects liés à cet actif industriel et au capital humain qui est lié à cet actif industriel. Alors, notre travail, c'est de, un, préserver le capital humain direct et indirect, préserver le capital industriel. En tenant compte de plusieurs éléments, y compris le développement du secteur du raffinage au niveau mondial. Les raffineries, aujourd'hui, qui n'ont pas, bon, pas des marges négatives, mais des marges assez maigres, je peux vous le dire, elles font du 400 000 barils de jour. Ce sont des, ce sont des raffinages, aujourd'hui, très compétitive, complexe, intégrée à la pétrochimie. Les investissements du raffinage en 2022, je ne parle pas de 2016, je parle de 2022. Donc, considérant dans nos discussions avec les différentes parties prenantes, ce qu'on regarde, c'est la réflexion technique, bien évidemment, la réflexion financière, la réflexion économique. Et c'est ce qui a fait, donc je le redis en français parce que le parlement est très important de tenir compte de tous ces aspects-là, même quand on regarde l'impact sur les prix des hydrocarbures en interne. Et ceci m'amène à un autre sujet qui, qui est très important pour les prochaines années, pour cette année et les prochaines années dans ce pays. Comment on traite un investissement qui s'est mal passé dans le secteur du raffinage, peut-être de l'électricité, du gaz, etc. Dans ce ministère, et le secrétaire général est assis aujourd'hui, nous avons presque 10% de notre, de notre masse salariale qui part à la retraite dans deux ans. Et peut-être même plus. C'est le cas dans le secteur énergétique marocain et mondial. Il y a un appauvrissement et il, y a, pas, il y a un énorme gap entre, au niveau, euh, niveau managérial. Donc toutes ces, toutes ces perspectives, de, de, de, de, le fait qu'on qu ait besoin de prospectives, de veilles, de réflexions stratégiques sur des investissements qui ont marché et d'autres qui n'ont pas marché... Tout le secteur, y compris certains influenceurs sur, sur, sur, sur les médias sociaux, c'est très important de comprendre qu'on ne vend pas, on n'achète pas, on ne relance pas, on ne, on, on, on ne réfléchit pas de manière globale sur une région comme le Média sur Twitter. Il nous faut discuter. Abtoum gana le technique, Abtoum les chiffres, les marges, et là on peut discuter. Donc, ce ministère est en train, bien évidemment avec euh, le reste du gouvernement, de réfléchir aux différentes solutions. Bien sûr, il y a, euh, et je suis très contente de, de votre question, il y a en effet un, un dossier devant le tribunal international du CIRDI qui, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, je ne peux pas aujourd'hui vous donner des chiffres sur les marges, la maintenance. Il y a des solutions. Nous sommes en train de réfléchir à des solutions. En effet, nous ne sommes pas en train d'attendre la, la, la fin, du, la fin de, de ce que va décréter le tribunal international au CIRDI. Nous réfléchissons, mais ce sont des solutions, encore une fois, je suis désolée de vous décevoir, techniques, économiques, financières. Il va falloir euh, parler avec moi. Ah bah, il faut demander au, à l'avocat qui, qui suit le dossier. Hein, je, bah, ils sont en ils sont train d'écouter les témoignages des uns et des autres, mais il euh, faut demander à l'avocat qui, euh, qui défend les intérêts du, du Royaume du Maroc. Donc, mais J'insiste sur cette, part, cette dernière partie de, de, de, de, de ressources humaines. Euh, et C'est pour ça que je pense que c'est une excellente idée de faire des assises de l'énergie, c'est une excellente idée de faire de la formation, c'est une excellente idée d'amener, parce que le métier de la prospective, le métier de la stratégie, le métier de la de la réflexion sur ces dossiers stratégiques est en train de se perdre. Pas uniquement au Maroc, comme partout ailleurs. Le monde entier, le monde entier, dans les secteurs de l'énergie, des mines et de l'environnement, est en train... Oui, les gens partent à la retraite et il y a un, la pyramide d'âge n'est pas en notre faveur. Je n'ai pas donné de coup. Est-ce que j'ai donné un coup Je <rire> n'ai pas donné de coup. Vous avez évoqué euh, des réflexions menées actuellement sur le plan technique, économique, financier qui se entendent que, que le dossier euh, le Non, je vous ai dit qu'il y avait quelques solutions, plusieurs. Non, je ne peux pas expliciter. Il y, a plusieurs solutions, mm -hmm. il y a plusieurs solutions qui sont sur la table. Y compris la Samir. Oui, je parle de la Samir. Je parle de la Samir. Mais c'est dans le cadre d'une réflexion globale de l'utilisation de l'actif industriel. Je ne vais pas vous donner le détail de, de, de ce qu'il y a euh, comme pipeline et, et cuve, etc. Mais il y a un actif industriel qui est là, dans une ville qui s'appelle Mohamedia, euh, qui a un port à côté. Ce sont des actifs qu'on aimerait, euh, voilà, qu aimerait bien monétiser, en effet. Donc, on est en train de faire ce travail. Et je ne veux pas donner quelque impression de la solution finale va, qu on, qu on va, sur laquelle on va, on va plancher. Je ne veux pas donner chiffres. C'est Oui. Non, je préfère aller dans le sens. la à la fin s'il y a encore des, des questions par rapport à ça. Euh, deuxième Ou là, c'est peut-être Kadiyat la Samir comme ça. C'est peut-être la Samir. Donc, votre question, c'est par rapport à le Tsfiyat Kadaïa et les investisseurs qui veulent acheter l'actif de la Samir. Écoutez. Les investisseurs qui veulent acheter euh, qui veulent acheter la Samir, posez-leur la question directement. Posez-leur la question directement. Qu'est-ce qu'ils demandent Ils ne demandent pas une clarté, la stratégie du raffinage au Maroc. Ils ont demandé autre chose. Mais ce n'est pas à moi de, de dire ce qu'ils ont demandé. Donc Hadchi, c'est un actif. C'est la première fois franchement que je vois ça. Un actif. Qui, qui a valorisé, et on est en train de diminuer sa valeur en mettant des analyses, des pseudo-analyses financières et économiques sur Twitter. Et c'est tout ce que j'aurais à dire sur ce sujet. Il y a d'autres sujets aussi qui sont... Le gazoduc, le gazoduc, parce que je pense que vous m'avez assez entendu parler là-dessus. Euh, les stocks, il y a... Euh, non, pour, pour, pour, pour juste clarifier, à dire les stocks, euh, les investissements de 3 milliards, alors vous avez ces 2 milliards de dirhams sur les produits pétroliers, et vous avez 3 milliards de dirhams qui concernent liquide et GPL les produits pétroliers liquides et 3 milliards, c'est liquide et GPL. D'accord. Ah oui, puisqu'on parle, de, on va parler des stocks, d'accord. non, non, c'est des investissements. Pas du tout. C'est des On soit très clair. du Non, non, c'est qui, ce qui, qui augmente les, les capacités de stockage. Je vais le redire en français. C'est des investissements pour augmenter les capacités de stockage au Maroc. Qui auraient été deux, Qui auraient été, été deux, Leur valeur 2 milliards de dirhams. 2 milliards, de milliards, de milliards, de milliards de dirhams pour les produits pétroliers liquides, 3 milliards de dirhams pour produits pétroliers liquides et gaz butane à l'horizon 2023, on parle des deux prochaines années. Donc sur le stock, je finis juste sur le stock, <rire> parce que sinon après les idées vont... <rire> euh, donc sur cette histoire de 60 jours, c'est vrai qu'on euh, est en train de, de travailler dessus, c'est pour ça que j'ai annoncé euh, et aujourd'hui je vous ai parlé du ce sont ces, sur ces sujets-là qu'il va plancher, entre autres. Ce n'est pas uniquement sur le stock de sécurité, parce qu'un stock de sécurité, qu'on décide que ce soit 60 jours ou 30 jours ou 80, 90 jours, je trouve que c'est trop pour, pour, pour... Mais bon, après, vous pouvez me faire changer d'avis, mais quel que soit le nombre de jours qu'on décide de mettre, en sachant qu'en effet, les, la norme de l'Agence internationale de l'énergie, pour des gros pays consommateurs qui, qui, qui représentent les intérêts des, pays, des grands pays consommateurs, c'est 60 jours, en effet. Dans le cas du Maroc, c'est vrai que dans la loi, il y avait, euh, il y avait euh, ces 60 jours, mais je veux juste vous rappeler que l'état des stocks pendant les deux dernières décennies a toujours avoisiné 30 jours. A toujours avoisiné 30 jours, en moyenne. Alors après, vous avez des fluctuations. Euh, par exemple, la dernière fluctuation qu'on a eue, est dû principalement à la météo. Il y a du vent, il y a des perturbations sur les ports, pendant 15 jours, ça a perturbé les ports. Mais ça, c'est partout pareil. Ce n'est pas maroco Marocain. C'est partout pareil. Quand vous avez du mauvais temps pendant 15 jours, et on aura le même problème sur le gaz naturel, quand on aura, pour revenir à la question du FSRU, j'ai le même problème. On me dit, il y a le problème de la houle sur la côte atlantique. On ne choisit pas la géographie, c'est comme ça. Donc, en plus des 30 jours qui, qui étaient le cas pendant les deux dernières décennies, les, euh, les opérateurs nationaux, en plus de ce stock de sécurité, ils sont engagés financièrement, ils ont des contrats financiers, sur 30 à 45 jours supplémentaires, qu'ils peuvent activer pour garantir la livraison pendant les prochains mois. Et ça, ils le font de manière... c'est du roulement, hein. c'est de manière automatique. Donc, le problème des, euh, des, des stocks, du stock de sécurité aujourd'hui, n'est pas ouais, est-ce qu'on active une, euh, est-ce qu'on augmente à 60 jours Encore une fois, moi, ça me, franchement, ça me crève le cœur quand on me dit qu'il faut augmenter aujourd'hui 90 jours quand le prix du baril est à 120 dollars. J'ai envie de dire où est-ce que vous étiez quand le prix du baril était à 20 dollars Bon, <rires> je suis désolé. Là, pour ben. Pour vous arrivez à un moment où il y a une triple crise mondiale, sanitaire, euh, problème sur les chaînes d'approvisionnement qui ne sont pas dues à la guerre, qui, enfin, qui sont dues en partie à la guerre, mais qui, qui ont commencé depuis mars 2020. Le problème des chaînes d'approvisionnement. De et on arrive là, et c'est là, on dit, ah non, on veut augmenter notre stock à 90 jours. Bon, il y a juste un petit problème de bon sens ici. Encore une fois, c'est pas sur Twitter qu'on va prendre ce, sort, ce genre de décision. Donc c'est pour ça que nous avons bataillé au sein de ce gouvernement pour euh, créer un, un, ce Conseil euh, de sécurité énergétique pour réfléchir de manière, que ce soit beaucoup plus automatique, et réfléchir à des, à des pro aux problématiques de hedging, aux, à plusieurs problématiques. Je vais vous annoncer plus tard quelles seront les, les prérogatives de ce Conseil. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on est dans une phase où vous avez un mois de stock, c'est euh, à peu près un million de tonnes de produits, c'est 8 milliards de dirhams minimum au prix actuel. 8, 8 milliards de dirhams. Oui. Moins, un mois. Euh, oui, ça pallie à côté des, des 23 milliards de l'ONE, en effet. <rire> Donc, euh, sur ces histoires de stock, encore une fois, on n'est pas là pour faire euh, le procès de qui que ce soit. On n'est pas là pour... Euh, on est là pour garantir la sécurité d'approvisionnement de ce pays et la, le développement durable de ce pays. Sur la question, euh, je crois, sur... Euh, la, la question de l'autoproduction, rapidement, parce que c'est une question qui va... Alors, encore une fois, comme je l'ai dit, Blarbiya, pendant le pendant mon, mon, mon intervention, il y a cet, effectivement cet excédent de 10 qui avait été prévu par le projet de loi, qui, de, sur lequel il y a eu des consultations euh, qui, sur, qui ont été mises de, sur le site du ministère pendant les mois avant que j'arrive, etc. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on peut le faire en, en, en deux parties. On peut continuer... La saraka al je ça, c'est l'ONE, ça. Euh, sur la partie. Euh, attendez, qu'est-ce que je disais Oui, il est 10%. Alors, moi, je, je suis pour l'ouverture à la moyenne tension, basse tension. On a un système électrique qui est là. Et on a des opérateurs qui sont là. On a des régies de distribution qui sont là. Et nous avons, ce gouvernement, à son propre projet de réforme de tout le secteur électrique qui est en cours. Encore une fois, on n'est pas en train d'attendre... Euh, non, on est en train de travailler là-dessus. Mais en parallèle, il y avait des projets de loi sur lesquels je pense qu'il est sain et important d'avoir des consultations et d'écouter encore plus, par exemple, l'histoire des 10%. Oui, on peut revenir à l'esprit de la 1309 et l'augmenter à 20%, en effet, en effet. Et je voulais entendre, de la part des différentes parties prenantes, y compris euh, notre gestionnaire du réseau, oui pourquoi, euh, pourquoi rester à 10% Donc c'est un sujet qui est bien entendu euh, en discussion euh, au Parlement, sur lequel nous pouvons en effet augmenter à 20%, mais pour moi le, le problème il va au-delà, parce que qu'entre-temps, comme, euh, comme, comme le monsieur l'a très bien dit, notre secteur industriel sur la moyenne tension a besoin d'être compétitif, à se décarboner rapidement, etc. C'est pour ça que nous avons, et je l'ai signalé dans mon, dans mon introduction, c'est pour ça que nous avons signé des conventions avec le ministère de l'Industrie, avec euh, le ministère de l'Intérieur, avec tous ces partenaires, pour pouvoir permettre aux industriels d'avoir accès à des énergies renouvelables sur de la moyenne tension rapidement. C'est pour ça que j'insiste. Dans le cadre actuel... Nous opérons avec les subventions, donc on a commencé par CNETRA, après il y a quatre autres zones, il y a trois autres zones industrielles sur lesquelles nous avons faire la même chose, pour pouvoir rapidement, en 2022, donner accès aux industriels euh, moyen de tension euh, à de l'énergie renouvelable, qui, je l'espère, sera moins cher en effet euh, euh, que l'électricité venant euh, des énergies fossiles. Voilà, donc euh, je pense que sur ce point-là, c'est clair. Mazen, Mazen, vous je vais Mazen. Oui. Mazen et je vais juste répondre à la question sur Midelt. avec la réponse sur Midelt, vous, vous allez avoir, là aussi la la perspective sur Mazen en tant que, encore une fois, entreprise publique qui rentre dans le cadre de la réforme des entreprises publiques qui est aussi en cours. C'est aussi un énorme chantier sur lequel on travaille avec, euh, avec la ministre de l'économie et des finances. C'est un chantier qui est en cours sur la réforme de toutes les entreprises publiques. Parce que lorsque vous regardez euh, leur situation financière, bon, c'est vrai qu'il y a deux secteurs qui sont montrés, montés très rapidement. Bah, L'énergie, en effet, c'est un secteur qui, où il y a besoin d'une réforme assez, assez rapide. Donc là, on est... On est dans ce cadre-là. Mais pour revenir, pour reprendre le projet de Médert, en effet, c'est un projet... les. ou le français Oui. a un projet كان خصصوه بين 2016 و 2017 سعطى الانطلاقة دياله فوكالة مازن بدأت كتعمل إنجاز ديال البنية التحتية اللي هي ضرورية عندكم ربع لاف اكتار وقع البنية التحتية اللي هي ضرورية دارت فالشروع في الإنجاز ديال المشروع ديال, ديال ميدلت وكانت في العرض ديالي في البرلمان نهار الأربع هو من اولويات اللي ما ذكرتش اليوم في العرض ديالي ولكن ذكرته في العرض ديال النهار الاربع أولويات ديال هاد الوزارة وإحنا كنشتغلوا حاليا على هاد الموضوع مع كل مؤسسات معنية بما فيها مازن وبما فيها الديولوبر ديال البروجي و البايور دفون ف ان پارلل إحنا من قدرش نعطيكم نعطيكم اليوم و فوالي، واقتشق دين، واقتشش المشروع ديال ولكن نحن خدمني فيه لإنه عندنا واحد، واحد تحديات، واحد يخص جدول الزمني دياله. هذا واحد المشروع اللي تعطل أكثر من ثلاث سنوات، فحاس نحاول نسرعه، باش نعتبر انطلاق دياله، إن شاء الله في الأشهر المقبلة، غادي يكون عندكم واحد بكل شفافية فين غادي يوصل المشروع ديال ميدلت وعطينا الاطلاق الفعلي للبرنامج ديال نور بي فيل اللي هو احتوى فيه 400 ميجاوات وان شاء الله غادي نوقفو على تسريع ديال هاد هاد المشروعين واحد المشروع واحد المشاريع اخرى اللي كانت مع الطلاق في هاد أربعة, أربعة السنوات الماضية يعني متأخري ماشي ماشي ماشي علاقة بالجائحة متأخري لأنه كان واحد واحد الإطار مؤسساتي وتشريعي وتنظيمي ليخصوا واحد الإصلاح عميق دوك شي اللي قلت في تدخل دي يعني بقات الغاز وقيلها غاز Radi, njabela la soual, le gaz, en même temps, nous les deux sont liés. De mon point de vue. Du point de vue de ce ministère. Enfin, euh, Bon, je vais vous switcher en français. Le, la question du gaz, en effet. Donc, euh, 31 octobre arrive. Il n'y aura plus de gaz qui va arriver à Tahadar excellente occasion pour accélérer la réforme du secteur gazier puisque ça aussi ça a été lancé en 2009 en retard et donc je vais en profiter parce qu'on traite à l'éctichage parce qu'on a commencé à dire que y a une école de l'économie de l'économie je que pense que qu'il y a une école très simple en français en ce qui concerne le métier le métier de mineur et d'explorateur ou d'explorateurs, le pétrole et le gaz. Ce sont des métiers, y a, vous avez deux métiers dans le monde, soit vous êtes, vous êtes mineur ou là vous êtes euh, agriculteur. Tous les métiers du monde se descendent, descendent de là. Donc sur, sur la question de, des découvertes, Féhéreïch ou la Tandrara ou la Mskala ou la ailleurs, je ne suis pas en train de faire des commentaires sur une découverte ou là, un bassin particulier dans lequel nous avons des investisseurs, en général, internationaux, qui sont cotés en bourse. Jamais je me permettrai de faire un commentaire sur, que ce soit euh, d'ailleurs Middles, que ce soit la SAMIR ou la, que ce soit euh, les découvertes en pétrole de gaz. et c'est une, une, une règle. Moi je fais un commentaire sur la stratégie énergétique de ce pays. Sur, en ce qui concerne la stratégie énergétique de ce pays, nous sommes un pays qui dépend. Euh, nous sommes pas, je ne pense pas que nous ayons vocation à devenir un grand pays exportateur de pétrole et de gaz si nous étions un grand pays exportateur de pétrole et de gaz, j'espère le savoir si nous avons des ressources qui euh, des ressources type euh, Rawar, Saoudia ou la Northfield Qatar ou la, une, une grande, euh, qui, qui nous permettent d'avoir une autonomie de 30 ans de notre consommation et de notre demande, je pourrais considérer d'exporter, ou il pourra y avoir un impact de ces projets de développement, pétrolier et gazier dans le pays, sur la stratégie énergétique du pays. Pour le moment, tout ce que je dis, c'est que les réserves prouvées, certifiées que nous avons aujourd'hui ne nous permettent pas de couvrir 30 ans de demande. Pourquoi parce que j'ai vu des pays qui, sont, qui ont été au bord de la faillite, parce qu'ils ils ont mobilisé leurs ressources, et quand euh, la société en question, ce n'est pas la peine de citer des noms, mais quand la société en question a par exemple revu à la baisse les réserves prouvées, parce qu'il y a un risque géologique, qu'on le veuille ou non. Il y a un risque géologique, toujours. Et plus le bassin est compliqué, comme c'est le cas de, du Maroc, plus il y a un risque géologique. Donc... Mon point de vue il est très simple, c'est du bon sens. Pour que euh, les activités de forage, euh, de recherche et développement euh, du sous-sol marocain aient un impact affecte la stratégie énergétique marocaine, c'est-à-dire qu'on puisse se considérer comme paye, un pays euh, exportateur de pétrole ou de gaz, montrez-moi 30 ans de réserve prouvée, c'est tout. Euh, en général, je, je, je ne vise personne, encore une fois, je ne vise personne. Je ne vise aucun bassin particulier, parce que dans, dans les bassins particuliers, chaque, chaque bassin est différent. On ne peut pas dire parce qu'on a trouvé du gaz à Tendrara qu'il y aura du gaz à l'Ereiche. Pas possible. Donc, de toute façon, je pars du principe qu'il y a des investisseurs qui sont là, qui prennent un risque, qui prennent un risque géologique, comme sur euh, les technologies des énergies nouvelles, nous avons pris un risque technologique. Sur le, le sous-sol, nous avons pris un risque... Euh, nous, les investisseurs prennent un risque géologique. Et donc, la, la règle de bon sens est très simple. Quand, je, quand on parle de mix diversifié, et je l'ai encore dit dans, ma, dans mon intervention, on parle de mix diversifié. Ce n'est pas pour rien. 50 de capacité installée en renouvelable, on va y arriver. On va y arriver. Mais il faut du gaz pour l'intermittence. Il faut du gaz pour l'intermittence. Donc, c'est ce qui m'amène... C'est pour ça que j'ai commencé sur cette question-là particulière, parce que ça m'amène... Les deux vont ensemble. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Et encore une fois, c'est très important de ne pas dire a priori quelle est la technologie qu'on veut avoir. Parce qu'il y a toujours un risque financier, un risque technologique, un risque géologique et un risque géopolitique de marché. Donc, on parle bien sûr d'un mix diversifié, complètement diversifié, qui permet d'asseoir la souveraineté, pour revenir à votre dernière question, la souveraineté énergétique du pays, puisque la, la seule ressource euh, pérenne, durable, que nous puissions avoir, c'est nos énergies renouvelables. Mais les énergies renouvelables sont intermittentes. Et euh, depuis le 31 octobre, c'est pour ça que je parlais de l'opportunité du 31 octobre, parce que ça nous a permis de dire bon, que vous soyez pour ou contre l'entrée du gaz naturel, vous avez de toute façon deux centrales, CCGT, qui sont à l'arrêt, et un gazoduc vide, presque vide. Donc... La, encore une fois, c'est du bon sens. Au lieu d'entrer dans des, dans des discussions éternelles, je préfère utiliser le bon sens. Donc le bon sens, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux centrales, 850 MW, 10% de la capacité installée au Maroc, qui sont à l'arrêt. Et qui fait que si nous voulons augmenter encore plus notre capacité installée de renouvelables qui est arrivée à peu près à 42% euh, fin 2021 si nous voulons augmenter encore plus notre parc d'énergie renou renouvelable, il nous faut plus de centrales, cycles combinés de gaz, en centrales cycles ouverts de gaz et du stockage. Pas uniquement les batteries, je dis stockage au sens large. Donc nous sommes en train de mener la réflexion également sur les services de stockage d'électricité pour permettre de, de gérer cette inter intermittence. C'est ce qui m'amène... À l'histoire, pourquoi remplir ce gazoduc Pourquoi relancer ces deux, ces deux centrales Oui, <rire> il y avait une occasion au nord pour accélérer, pour ne pas retomber sur les discussions qu'il y a eu pendant les dernières années sur la, sur la question du gaz, et faire ramener, donner, le, donner accès au Maroc, au marché international. Et je l'ai dit en novembre, on ne veut pas importer... On n'importe pas de l'Espagne, s'il vous plaît. Je l'ai dit et redit et redit. On n'importe pas de gaz naturel d'Espagne. On, on a accès au marché international du gaz naturel liquéfié, qui était un marché qui a été créé. Bon, qui, le Qatar a fait un pari sur le marché international du gaz naturel liquéfié. C'est endetté pour construire une industrie du gaz naturel liquéfié, pour justement contourner, vous savez à quel point au Moyen-Orient, il y a des problèmes géopolitiques, pour contourner les problèmes géopolitiques et donner accès aux, à plusieurs pays du monde aux ressources gazières. Donc aujourd'hui, on est à peu près dans la même configuration. Et en novembre également, c'est vrai qu'il y a eu des consultations avec plusieurs pays fournisseurs, transit. Le but, c'est de donner accès au Maroc, pour la première fois de son histoire, au marché international du gaz naturel liquéfié. C'est très important. Parce que là, ça vous donne accès à un marché qui n'est pas tout à fait liquide, mais qui est, mais qui est en tout cas euh, relativement liquide, Comparé au marché du pétrole, au marché. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la. le destinium. Tant que vous avez mar accès à un marché liquide, après, c'est une question de finance. Il faut faire du hedging, c'est une, une autre discussion. Mais sur la question purement sécurité des volumes, vous aurez accès à un marché international du gaz naturel liquéfié. On s'est bataillé pour ça. Donc, lorsque. Euh, vous, Poser la question sur euh, la, la diversification du mix. C'est pour ça que je l'ai dit, le gaz naturel fait partie intégrante de la diversification du mix dans l'électricité pour pallier à l'intermittence du renouvelable, dans l'industrie, parce qu'il y a encore des industriels qui dépendent d'énergie fossiles chères, propane, etc., fuel spécial, également dans la logistique. Si le Maroc veut se positionner comme base arrière de la logistique euh, dans son commerce et dans son industrie, c'est important. Donc, le gaz naturel est la seule source d'énergie fossile qui est pauvre en carbone, mais également qu'on peut utiliser dans plusieurs secteurs. Donc, pour revenir à votre question initiale, je sais que vous avez que vous êtes très impatient d'entendre les, les les détails croustillants de du contrat. Alors Malheureusement, je ne peux pas vous donner de détails parce que c'est un contrat justement. <rire> Donc, mais pour être très, très, très, transparente. Alors, nous avons lancé évidemment des consultations avec euh, les fournisseurs mondiaux. Alors, parfois c'est des pays, parfois c'est ce qu'on appelle des gestionnaires de portefeuille, des portfolio managers, qui ont accès à la pour avoir justement accès à ce marché liquide. Donc, nous avons lancé ces consultations-là. Entre-temps, il fallait régler le problème du transit. On ne s'approvisionne pas de l'Espagne, s'il vous plaît. On ne s'approvisionne pas du marché européen, s'il vous plaît. Je le répète. ça <rire> fait... Donc le, donc, le transit euh, est réglé. Ça a été réglé. Quatilina, avoir accès à la molécule. Et donc, encore une fois, en sachant euh, le retard qu'il y a eu sur ce chantier, on a ce que nous avons fait, c'est de découpler, de séparer le chantier infrastructure du chantier molécule. Donc l'histoire du FSRU, c'est en cours, mais c'est séparé de la partie molécule pour justement ne pas être otage de la partie molécule. Donc ça, c'est la première chose depuis octobre déjà. Donc c'est en cours. La partie molécule, molécules, moi, je peux vous dire que pour moi, à mon sens, mais ça c'est une, une, une satisfaction très personnelle, le Maroc est déjà rentré sur le marché international du gaz parce que les équipes qui étaient en charge de négocier ces contrats, de discuter avec les fournisseurs potentiels, ils se sont mis, ils se sont mis en face de traders chevronnés du gaz naturel liquéfié. Pour moi, c'est très important, cette capacité de négociation qui n'existait pas avant. Nous n'avons jamais acheté de gaz naturel liquéfié sur le marché international. Donc pour moi, c'est fait. Nous sommes déjà, l'ONE, l'ONIM et les acheteurs, l'ONIM qui représente euh, les, euh, les intérêts d'acheteurs de, de, industriels, ont déjà, sont déjà sur le marché international du gaz naturel liquéfié. C'est déjà le cas. Après, je ne fais pas partie de la commission qui s'occupe de l'achat du gaz. Donc je ne peux pas vous donner de détails sur la marche de ce contrat. Euh, J'espère qu'on qu aura une bonne nouvelle dans les prochains jours. Et euh, pour vous donner encore une fois la date exacte, c'est nous avons des dates, mais enfin, la commission a des dates. Je ne suis, suis pas au courant. Pour éviter le et éviter le gaz, vous avez dit... Euh le Maroc n'achètera pas de gaz. Le Maroc n'achète pas, pas de gaz du marché européen. Le Maroc s'approvisionne du marché international. Le marché international est vaste. C'est une opportunité en or d'avoir accès à ce marché international. Le marché américain, si vous voyez les, le. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails encore une fois. Le prix à Henry Hub au marché américain, c'est 6 dollars la BTE aujourd'hui. Il y a deux ans, ils étaient entre 3 et 4 dollars. C'est un marché qui est relativement très ennuyeux. Euh, le marché européen, les prix du gaz sont à entre 30 et 36 dollars. Enfin, on a, il était à 27. C'est entre 27, dirons 25 avec la crise, 27 et 36 dollars la BTE. Marché asiatique, j'en parle même pas. On se prend l'hiver asiatique à chaque fois. Donc pourquoi se borner à. Pourquoi Parce qu'on n'a pas d'informations. Ouais, bah, je vous les donne, je vous donne l'information. Je vous la donne l'information le but de tout ça, c'est avoir accès en un, en un temps très réduit, en quelques mois, avoir accès pour la première fois de notre histoire au marché international du gaz naturel liquéfié. Donc le cargo, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, enfin, ce sera l'équipe, au comité ad hoc de vous dire euh, quand est-ce qu'il arrivera, euh, de quel pays, oui, si vous voulez, le prix, alors, la question du prix, c'est là où je reviens à... parce que nous avons lancé les consultations, parce que comme on ne voulait pas euh, alors, la facture, je laisserai le, le directeur général de l'ONE vous donner plus de détails sur ses finances. Mais la facture euh, des 24 milliards, c'est avec la consommation actuelle de fuel, de charbon et de gasoil. Donc, quand je suis sortie au Parlement, j'avais dit... Ça permettrait l'accès au gaz naturel. alors en fonction du timing aussi ça permettrait de réduire cette facture alors ce que j'avais appelé à, à l'époque la facture de nos réformes à peu près de 30%. Et encore une fois, c'était l'estimation que nous avons fait dans ce ministère, 25 janvier. entre temps il y a eu une guerre, il <rire> y a eu beaucoup de choses. Donc tout ça pour dire que nous voulons aussi faire rentrer le gaz naturel, pour pallier l'intermittence des, euh, des renouvelables, pour aider le secteur industriel qui sont affamés de gaz naturel, pour euh, permettre euh, la, la concurrence dans ce secteur-là, mais également pour réduire la facture énergétique de l'ONE, parce que euh, vous voyez, pas, si ce n'est pas le citoyen qui paye, c'est l'État qui paye. Donc euh, c'est l'un ou l'autre. Et ce sont des investissements qu'on ne met pas dans des, dans des services sociaux, dans d'autres dans, dans choses, dans l'éducation, dans des choses qu'on voudrait, qu voudrait faire. Donc c'est pour ça que pour moi, la question du gaz est intimement liée à la facture de l'ONE. Euh, alors nous ne sommes pas sur, euh, nous sommes sur des contrats sur la molécule. on est sur des, une perspective moyen terme, sinon long terme. Et puis en termes terme sur le contrat des gaz qui vient d'être conclu, c'est ça Il pas encore... Ils sont en train de finir. La... Laissez les, les finir. Pour savoir si on a bien compris. À la molécule. Le Maroc, et bien sûr le marché international, est en train de négocier aujourd'hui des contrats. Est-ce que ces contrats ont été conclus ou pas encore en cours Vous poserez la question à la, à la, à la commission. C'est comité <rire> comité à... en cours. C'est en cours. En cours. En cours. <rire> soyez patient. Soyez... Soyez... Aussi, euh... Non mais... On a accès à cette commission. Je vous poserai la question volontiers. C'est encore une fois, ça, c'était des appels d'offres restreints, confidentiels, oui. que nous avons lancés, qui sont en cours. Et comme je vous ai dit, c'est une question de quelques jours, j'espère. reçu des réponses et c'est maintenant à oui. ce la commission oui. de trancher. Oui, oui, oui nous avons, euh... nous avons reçu, nous avons reçu plusieurs réponses, enfin plus de une dizaine de réponses. Donc il y a un engouement pour, pour la demande marocaine Il y a un, y a un engouement. Malgré les volumes, j'aurais aimé que les volumes soient plus que ça. Mais il y a un engouement. Il y a un engouement pour le marché marocain, le marché du gaz naturel marocain. Ce que je veux dire, c'est que la décision, elle est à un autre niveau. Donc aujourd'hui, oui. pour, pour, une fois la décision sera donnée, il sera question de calendrier, de livraison par la suite. Oui, alors encore une fois, c'est pour ça que je ne veux pas vous donner de date, parce que je ne peux pas commencer à. C'est plus clair. Et du coup, une fois que ce gaz sera là, on pourra activer les deux centrales et le coup. J'espère, j'espère pouvoir un aller. sur les finances de l'ONE, qui... enfin, en tout cas, sur le déficit prévisionnel de l'ONE. C'est très clair. Absolument. C'est une urgence. C'est très vrai. Moi, c'était une urgence depuis octobre. Euh, enfin, je... Moi, c'est encore une fois, c'est une urgence depuis octobre. Mais étant donné la complexité de la chose et le besoin de ramener euh, la chose au son bon sens, encore une fois, ce n'est pas sur Twitter qu'on allait négocier du contra... des contrats de gaz. Bien sûr que c'est urgent. Bon. Parce que Elon, elon Musk a, chez Twitter, Elon Musk, mais elle va chez Twitter. Adoc. Commission Adoc. Attends, on va qui quelques jours là. Attends, Commission va quelques jours quelques jours. on va quelques jours. Attends, on va faire quelques jours. quelques alors, la partie effet Donc la partie effet c'est la partie infrastructure. Et c'est comme on l'avait ou mes notes, d'ailleurs. La partie effet non Oui Je continue sur la partie effet. Donc la partie infrastructure, c'est comme la partie molécule que les espagnols appellent molécula. Donc, la partie infrastructure, la partie molécule, et c'est très important. La partie infrastructure, elle est sur trois épisodes, comme ça, les épisodes de la fait, c'est fini. La chalque la c'est l'histoire du transit. Donc depuis, euh, depuis novembre, Darneh a les pays amis, le Doual l'Espagne, Portugal la France, les pays européens, pour dire, a des, des infrastructures qui sont soit sous-utilisées, soit non utilisées, il bon, y a qui sont il y a il n'y avait pas encore le, français <coughs> <coughs> ملي تصاورت الكاميرا والميكروفون خدوا الخرار ديال الناس فيها تاع اللي بغيتوا اللي بغيتوا ما نشوف واحد يتذذب من هنا واحد نشوف شي يتذذب هنا شي يتعد من هنا فاحنا بغينا نفعلوا البنية التحتيه اللي ما بين هاد البلدان عندهم هما دي سونترال دو روجاسيفيكاسيون سوزوتيليزي nous avons deux centrales de gaz qui sont à l'arrivée. Donc, 12 ans. depuis octobre. Le deuxième épisode, c'est de dire de toute façon, nous devons faire les capacités excédentaires de l'économie européenne, et que si un pays européen a un pays de l'Espagne, il a un pays de l'Espagne, et que malgré cela, il faut qu'on ait, c'est très important, d'avoir, encore une fois, une souveraineté énergétique, même dans le gaz naturel. Donc c'est très important d'avoir de la regazification, Candégoles France et la regazification sur le territoire marocain ou dans l'espace maritime <coughs> marocain. C'est très important. Donc, les gaz, les gaz musel, il a reste ça le dire il y a -il méthane seconde, le territoire, la terre ou la mer M. C'est pour cela que j'insiste, la transformation, la regazification. Après, quand flottante, mais large, flottante large, euh, au large, au au large, au au large, la Laisser les industriels faire leur travail et faire leurs calculs économiques et financiers pour voir Schnoria euh, la, la, la solution la plus la plus immédiate sans hypothéquer l'avenir du pays. Donc la plus rapide, la plus rapide en effet. En comme quand j'ai dit, euh, quand j'ai demandé euh, au ministère de l'équipement, Schnoria les ports et à l'ANP, à TMSA Schnoria les ports qui sont prêts pour recevoir du G.N.L relativement rapidement, c'est vrai qu'il y a deux ports libanaux aujourd'hui, après ça ne trouve d'autres considérations, c'est le Mohamedi ou le Nador. Donc c'est pour cela que j'ai demandé aux agences euh, qui sont concernées d'activer un petit peu les, les études qu'il faut pour dire qu'est-ce qui est faisable, à quel terme, combien, et, et qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir, pour commencer à recevoir du gaz naturel liquéfié, soit une centrale Bon, principalement une centrale flottante pour le moment, à là un terminal terrestre. Ensuite, l'autre problème, c'est... C'est pas encore franchi. Mais on est en train d'étudier. encore une fois, c'est... L'essai... Bah, Les font naissent, ils font appel à leur cabinet d'études, qu'ils voient euh, comment... Moi, je vais arriver avec des normes. Le gaz naturel liquéfié, ça a des normes particulières. Euh, ça a des normes de sécurité particulières. Les ports dans les 4 centres le encore une fois, c'est la première fois. Donc il faut, il faut vraiment laisser le temps, les autorités compétentes, avec leur bureau d'études pour faire les études qu'il faut pour ça. Mais ce que je veux, c'est encore une fois ne pas avoir une solution euh, dans la panique parce que le, pre le premier épisode pour asseoir à de la capacité, elle est là. Le premier épisode est fait. Ça va permettre à, à, à faire fonctionner des centrales et j'espère euh, euh, contribuer à augmenter la demande, la consommation, surtout le secteur industriel. Je vais y aller avec le troisième épisode. Donc, ce que je veux, c'est qu'on prépare, encore une fois, 3500 km de côte. Vous avez Jorf qui est un centre industriel, Dakhla, qui a vocation à devenir une région euh, industrielle euh, verte, Nador également, qui a besoin euh, de se développer, Mohamed Yaqnetra, et Tanja également. Donc, je dis pourquoi se borner à un port Pourquoi ne pas préparer, au moins, bon les discussions qu'on a eues, on pense qu'on peut préparer quatre ports. Et le but ce n'est pas uniquement de recevoir du gaz naturel, mais c'est pour asseoir, pour avoir, pour revenir à la question de la SAMIR, pour avoir un développement de la ville ou la région de manière intégrée. Je du renouvelable, du gaz, et comme le, troisième épisode l'hydrogène. Le pays est appelé à devenir leader en hydrogène compétitif vous voyez bien que je n'ai pas dit hydrogène vert, j'ai dit hydrogène compétitif il faut que nous, fassions, que nous construisions à de l'infrastructure gazière les ports, les gazoducs, le stockage etc pour avoir une infrastructure gazière du XXIe siècle qui puisse nous permettre de mixer un peu d'hydrogène ça se fait en Italie ça se fait dans d'autres pays ils arrivent maintenant à mixer dans des gazoducs existants 30% d'hydrogène. Donc, ce que je voudrais, c'est qu'on arrive avec, laisser les bureaux d'études faire leur travail pour qu'on arrive à avoir, le troisième épisode, une infrastructure gazière qui soit digne du XXIe siècle qui nous permettre d'avoir, non seulement, euh, faire, euh, avoir une énergie compétitive au niveau des, du secteur électrique, mais aussi une énergie compétitive pour le secteur industriel qui, comme je vous l'ai dit, pleure pour avoir accès au gaz, à, au gaz naturel aujourd'hui. Voilà. Donc, Alain, je, Sauf si vous avez d'autres questions sur le gaz naturel, je pense que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. حنا اه مجلس الأمن الوطني هو مجلس اللي بدينا بدينا عليه هذه هذه فيه عن تصور كين ولكن خليحتي يجي الوقت دياله إن شاء الله لأسمع المقبل ولا في الأسبوعين اللي جايين باش نعطيوكم الحكامة دياله وتصور والمواد اللي بغينا نترقو فيها فهد في المجلس, المجلس ديال الأمن الوطني أمن الطاقي <تصفيق> Écoutez, le pro, les projets de la taqa c'est un vaste sujet. Euh, le principal problème et les ressources humaines. Si départ à la retraite, nous avons le même problème le secteur euh, de l'énergie nucléaire, comme le CNES, etc. Donc, euh, encore une fois, euh, je dis toujours que dans le secteur de l'énergie, il faut agnostique. Il faut laisser euh, les, les, les analystes faire leur travail. Mais il faut aussi, euh, faut aussi essayer de, de faire de la prospective et de l'analyse de manière euh, coordonnée. Donc sur l'énergie nucléaire, euh, s'il vous plaît, je, je voudrais revenir là-dessus. Quand on aura le temps et l'espace de, de faire cette analyse euh, quand la crise sera passée, inchallah et qu'on aura le temps de, de faire euh, des choses... Euh, des choses un peu plus sensées sur ce sujet. Il y a des questions de... Ça rejoint des questions de prolifération, etc., qui sont, je pense, un petit peu... qui dépassent un peu le cadre de ce ministère. Tout ce que je sais, c'est que nous avons lancé hier la stratégie nationale du développement durable, la deuxième phase de la stratégie nationale du développement durable, qui est, un, qui est un sujet très important sur toutes ces questions que vous avez posées. Je sais que certaines personnes la, la négligent un petit peu, mais c'est dans le cadre de ces stratégies nationales du développement durable et je dis à chaque fois développement durable, la transition énergétique pour le développement durable, euh, c'est là où nous allons, j'espère, mettre en place les arbitrages qu'il faut et donner des coûts et, et, et, et des incitations à, aux énergies propres, par exemple, y compris certaines énergies que vous avez, que vous avez mentionnées. Donc Anna, je, je, ne, je, je ne négligerai pas l'importance de la stratégie nationale de développement durable sur ces questions-là qui sort du gazoduc du, du gazoduc, du pipeline en général. Parce qu'on parle déjà que le Maroc va, euh, que le Maroc va importer le gaz en utilisant les infrastructures européennes, en utilisant le gazoduc entre le Maroc et l'Espagne. Oui. mais il y a également Sand Energy qui a parlé d'un raccordement. Donc est-ce que le gazoduc permet le flux du gaz à deux de, de, du nord vers le sud Oui, euh, Je ça, confirme. Que vous pouvez nous expliquer. Je vous le confirme. Non, parce qu'il le de. Doute de, de, de pas la... La oui, oui, bidirectionnel. Bi, bi, bi, bi, bi, bi, bi bi, si, je vous le confirme. Le gazoduc Maghreb Europe peut être. Et alors, il y, y a deux choses. A, vous avez posé deux questions en une seule. Et je pense qu'on me dit que je dois y aller parce que j'ai eu une autre réunion après. La... Vous avez posé deux questions en une seule. La question de Sound énergie, Tendrara. Je répète ce que j'ai dit, mais peut-être que je l'ai dit en français. Tandarara, la toutes ces poches, tous ces bassins qui sont à plusieurs niveaux de développement, et dont certains ont pris du retard, encore une fois, le même sujet, le retard, le retard, le retard. Euh, tous ces développements qui ont pris du retard, je préfère en effet qu'ils fassent partie de cette infrastructure gazière du 21e siècle dont je parle. J'espère bien que toutes ces poches puissent, pouvoir, puissent euh, justifier leur euh, durabilité économique, parce que c'est le même problème. Vous avez un développement gazier interne qui se met tout de suite, en, dès que vous avez une molécule qui rentre dans le marché international, il est en concurrence avec cette molécule extérieure. Bon, Aujourd'hui, on a l'ONE qui achète. Quand vous aurez également les industriels qui achètent, ben ils diront, maintenant on a accès à, à du gaz interne de ces développements ou là de, du, du gaz externe. Ça leur donne le choix. Donc là, pour moi, c'est très important que, que, que ces projets soient développés dans cette dynamique-là de manière, encore une fois, durable. Quand je dis durable, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas des choses par à-coups. À là, je parle du, du projet que vous avez mentionné mais dans une perspective de développement intégré du marché du gaz du pays. Et on essaie de faire la même chose dans l'électricité, dans le gaz et dans tous les autres secteurs de la transition énergétique. Ah oui, l'efficacité énergétique, c'est vrai. Vous pouvez lui dire d'attendre... Oui. Pourquoi هل <تصفيق> تنسبت المخالفة على الممتعين التي لم يفعلوش المخزون جاوبت عليها جاوبت عليها نعود نجاوب جاوبت عليها لكم أنه عندكم هاديك ستين يوم في القانون في دي, دي عشرين عام هو المخزون في ثلاثين يوم علاش بغيتوا تطلعوا الستين يوم ولا يوم حيت كيف مقال السيد قبله ملي تكون السعر ديال البترول وصل مية واثناش الدورا في البراينت علش مليش ملي كانت؟ عشرين، ثلاثين، نقدر معكم اللي كان في خمسين ولكن المشكلة هي خص هادشي الدار شاملة حيت اللي كتقولوا تسعين يوم انا ما بتفقش انا اليوم انا شخصيا ما بتفقش مع تسعين يوم <تصفيق> <تصفيق> بتعيستي اليوم هاد احنا بغينا نعودوا نشوفوا هاد القانون وهاد هاد المنظومة بالتركيز و بالحكمة وبحال كيف ما قلت الفاعلين اليوم عندهم ثلاثين الار خمسة و اليوم ديال ستوك فينانسي ديال كونتخا فينانسي رمكينين بقم عندكم ثلاثين يوم ديال ستوك فيزيك وعندكم ثلاثين لخمسة يوم ديال ديال ولكن نصر على هاد البزوان على باش نشتغلو الشيء بطريقة حكيمة لأنهو ما نقدروش نبقاو في التزايدات في سوطوف هاد ديال ديال البلاد على السؤال؟ أنكمل بالنجاعة الطاقية حيث ما جاوبت على السؤال عن ديال النجاعة الطاقية في البنايات فقطاع البنايات كيمتل تقريباً 33% من استهلاك الطاقي النهائي الوطني 33% فكيف ما كتعرفو تم إنجاز واحد المجموعة دي المشاريع منها برنامج دي التأهيل الطاقي ديال المساجد وديال المرافق الاجتماعية وتم اتخاذ القرار أن تكون الإدارات مثالا في مجال نجاعة الطاقية وهذا تكلمنا عليه البارح في, في, في الجلسة على الاستراتيجية الوطنية لتلمية المستدامة واتاخدنا واحد مجموعة دي المبادرات باش نزيدون نفعلوا هاد, هاد شأن في القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وانا كنت في الكلمة ديالي للبرنامج اللي كيستهدف وهذا هذه نقطة مهمة المؤسسات التعليمية والبنايات التابعة لوزارة العدل علاش لأنه في أي في المدن التي ولكن في أي دوار في أي بلاصة هتلقوا إما مدرسة أو لجامع أو لا وزير العدل بغير للمحكمة مبيع بغير محكمة محلية فإذا نستعمل نحن بغير نستعمل في هذا الوزارة هاد البنية باش نديرو أه نستعملو أه البرنامج ديال التأهيل الطاقي باش نكملو الكهرباء القروية ومن جهة من الجهات تنظيمية والجهة والجهة دي القرار تم هو تم الإصدار دي القرار المتعلق بالافتتاح افتتاحات تقييمية لاتهم كذلك القطاع التولتي للخدمات و وإصدار المرسوم المتعلق بالأداء الطاقي للتجهيزات التي تشغل بالطاقة من هات الثلاجات والمكيفات والمحركات التي تتغيرها قطاع ديال البنايات جد مهم لأنه كي, كي متلط ديال ديال الاستهلاك وهو جد مهم لأنه غاي خلينا نصرعوا واحد الورشات اللي كانوا عندنا اللي ماكملوش وكان فيهم شوية ديال دي التأخير في ميدان الكهرباء القرائوية و... ومشاريع أخرى